Bienvenue sur le stand de Sim Immobilier au Salon de la Franchise à Paris. On vous dit que c'est un réseau de proximité et à taille humaine. Et ça, ça fait vraiment partie de notre ADN. C'est ce qui changera jamais chez Sim Immobilier. Je m'appelle Christophe, Christophe Hubert. On a rencontré beaucoup de partenaires différents et puis on s'est arrêté sur Sim Immobilier. Tout simplement parce que on a retrouvé l'ADN que nous, nous avions au fond de nous-mêmes à travers les présentations de Sim Immobilier. Bonjour, Claude Zéro, Sim Immobilier, Saint-Maur-des-Fossés. J'ai eu la chance en 2004 de rencontrer un réseau, une franchise qui s'appelle Sim Immobilier. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à y travailler. Je vous invite vraiment à suivre le même parcours que moi. Vous n'aurez pas envie de le quitter. Vous aurez rencontré le réseau qui allie la performance et la convivialité. des profils entrepreneurs, tenaces, à l'écoute, dotés de compétences commerciales mais aussi avant tout des qualités humaines.